Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va faire les yeux. Alors pourquoi euh, je vous le fais en plusieurs fois tout simplement pour que vous intégriez bien chaque chose. J'ai pas envie de vous faire des vidéos trop complètes, trop longues et donc que vous perdiez le fil en cours de route. Donc je préfère que vous vous concentriez vraiment quelques jours sur le teint, quitte à faire les yeux. Euh, voilà, comme vous le faites d'habitude et ensuite sur les yeux et ensuite sur les sourcils et ensuite sur la bouche je ne veux pas vous donner trop d'informations en une fois, donc c'est pour ça que dans la vidéo précédente on a vu le teint, que dans cette vidéo on va voir les yeux, que dans la vidéo d'après on verra les sourcils et dans la dernière vidéo on verra la bouche pour moi c'est vraiment important de vous donner les informations au fur et à mesure mais si vous voulez accéder tout de suite à tout un maquillage complet je vous ai fait euh, justement une, euh, une vidéo, en fait c'est une vidéo qui fait partie de la formation euh, donc de make- up que je vous propose. Donc j'ai deux formations, une formation pour les particulières, une formation pour les professionnels, Les deux sont ultra complètes. Donc je vous donne toutes les informations euh, sous cette vidéo. Il y a, donc vous allez juste euh, sous la vidéo, vous cliquez donc euh, juste sur le lien, Informations sur les formations et là vous accédez à toutes les informations, le contenu de toutes mes formations mais aussi donc euh, les vidéos où je vous explique comment ça se passe, euh, comment ça se passe au niveau du groupe privé, le concept unique, euh, les garanties sur les formations, euh, tout ce que, que j'ai mis en place mais également donc euh, les actions humanitaires et toutes ces choses là, je vous explique vraiment tout dans... Euh, donc dans ces informations, sur cette page, elle est très longue, mais prenez le temps de la lire. Franchement, ça, ça vaut le coup parce que comme ça, vous arriverez mieux à voir si c'est quelque chose qui peut euh, correspondre à vos attentes ou pas. Donc tout de suite, sans plus attendre, dans cette vidéo, je vais travailler les yeux. Et pour ça, encore une fois, je vais utiliser le moins de produits possible. On va essayer de faire un maquillage pro sans avoir 1000 produits hyper cher en plus donc là je vais prendre des produits pas chers du tout et je vais vous montrer que c'est tout à fait possible alors pour ça je donc j'ai déjà travaillé le teint donc si vous n'avez pas vu cette vidéo euh, n'hésitez pas à aller la voir pour cette euh, ce maquillage là je vais utiliser un pinceau boule alors pourquoi le pinceau boule puisque le pinceau boule est le meilleur ami des dégradés au niveau des yeux je vais faire un maquillage euh... On va pas dire léger, on va pas dire sophistiqué, on va dire entre les deux. C'est un maquillage qui peut très bien aller pour tous les jours. Moi, j'aime bien me mettre quand même un trait d'eyeliner puisque j'ai la paupière très large, si vous avez la paupière fine bien sûr l'eyeliner ne vous ira pas forcément, alors il faudra le faire très très fin moi j'aime bien le faire tous les jours donc je vous montrerai aussi dans cette vidéo comment le faire, donc je vous ai déjà montré cette palette, alors euh, j'ai aucun intérêt à vous la montrer hein, c'est juste que je l'ai trouvée il y a quelques temps et que je la trouve bien, donc euh, je vous la montre, euh, moi je l'ai acheté au DM je ne sais pas si vous avez un DM près de chez vous sinon il me semble que sur internet on les trouve aussi, donc c'est une palette qui va permettre de faire le contouring bleu Enfin, tout au niveau du teint, les illuminateurs, mais cette partie-là, je l'utilise également pour les yeux pour avoir un effet assez naturel. Donc, ce que je vais faire, c'est que, donc, moi j'ai une petite pointe euh, de vert dans les yeux, mais ils sont plutôt noisettes. Donc, sur les yeux noisettes, on peut faire, on va dire, un peu ce qu'on veut, mais euh, vu qu'il y a une petite pointe de vert, on peut aller dans les tons rosés. Tout ça, si vous avez plutôt du bleu dans les yeux, allez plutôt dans les orangés. Mais là, finalement, ça ira bien aussi puisque le brun va très bien aussi sur les yeux bleus. Donc, yeux bleus, brun, vert, tout fonctionne avec ce maquillage. Donc moi, je vais prendre un petit peu de rosé et je vais venir travailler en croissant ombré le croissant ombré finalement c'est quand on pose alors j'ai pris très peu de matière hein. surtout n'en prenez pas trop sinon ça va couler sous l'œil et là pour le coup euh, voilà, vous allez gâcher votre maquillage on peut aussi avoir un petit papier euh, qu'on tient juste en dessous donc quand je fais des maquillages un petit peu plus soutenus j'ai tendance à mettre un petit papier voilà, donc je vais simplement venir remonter un tout petit peu mon croissant ombré je travaille vraiment avec beaucoup de légèreté, hein. c'est très très léger au niveau des yeux. Je vais faire pareil de l'autre côté, j'en prends encore une fois très peu. vaut mieux en prendre peu au départ et ensuite en reprendre que d'en prendre tout de suite de trop et après devoir estomper. C'est plus compliqué d'estomper que d'en reprendre. Voilà, donc je travaille surtout l'extérieur et je reviens vers l'intérieur dans le creux naturel de la paupière. Si vous avez des petits plis qui se forment, alors là par contre je ne verrai pas grand-chose. Voilà, il faut que je vous me mette comme ça. Alors tirez bien comme ça sur la paupière et ensuite on va venir travailler avec notre pinceau dans le croix sombré si ça va un petit peu trop loin pas de souci, on enlève le surplus ne le faites pas trop court non plus il hein. faut vraiment que ça arrive que finalement ça suive la ligne naturelle voilà donc là on voit d'ailleurs que mon sourcil est trop court euh, enfin voilà je l'avais beaucoup trop épilé il y a quelques années du coup maintenant il ne repousse plus mais de toute façon je vais vous montrer tout ça dans la prochaine vidéo comment rectifier tout ça Là, c'est vraiment un maquillage très très simple hein, que je vous propose. Ensuite, je vais prendre le plus foncé des deux et je vais retravailler un petit peu plus près de la paupière mobile. Donc, je travaille sur la paupière mobile et je vais creuser un tout petit peu, mais je vais remonter moins haut qu'avant. Vous voyez que je reste toujours. Au niveau de la moitié de ma paupière, hein. je ne vais pas plus loin. Il y a une raison à ça. En fait, vos yeux sont souvent soit trop écartés, soit trop rapprochés, trop petits, trop grands, trop affaissés, trop tout ça. Tout ça, on le voit dans la formation et je vous explique finalement comment travailler chaque forme d'œil. Donc, moi, par rapport à ma forme d'œil, finalement, c'est ce qui me va le mieux comme type de maquillage. Et c'est un maquillage qui va bien à beaucoup de monde. Donc c'est pour ça aussi que je vous le montre ici. Puisqu'il sera susceptible de vous aller aussi. Enfin, J'ai pas envie de vous faire quelque chose qui ne vous ira pas. C'est pas le but. Une fois que cette étape est faite, on a déjà bien avancé. On va pouvoir, donc si vous voulez vraiment un maquillage très très léger, on pourrait reprendre le brin et travailler un petit peu en dessous. Un tout petit peu. C'est possible. Moi par contre j'aime bien quand même travailler donc je vais quand même en mettre un petit peu. Hein. Chaque fois je me fais avoir, je regarde la caméra, ensuite je regarde mon miroir et je me mets le pinceau dans l'œil. C'est vraiment pas évident hein, de vous filmer euh, de vous filmer sur moi. C'est plus facile euh, sur cliente, mais ça fonctionne aussi. Donc une fois que c'est fait, je vais reprendre mon pinceau, j'enlève le surplus. Encore une fois, je vous ai dit. On veut vraiment utiliser le moins de matériel possible, y compris les pinceaux. Je vais venir éclairer le coin interne de l'œil. Donc là, je le fais sur un tiers environ. Et juste au centre, je vais mettre un petit peu, donc c'est comme entre du rosé et du mordoré, je vais juste prendre un tout petit peu, j'enlève le surplus et je vais venir en rajouter donc en transition entre les deux. On va pouvoir également en rajouter un petit peu donc juste sous l'arcade sourcilière. Voilà. et maintenant donc, je vais travailler le ras des cils. Ah oui, ça je ne vous ai pas montré. Autre petite palette, donc euh, trended up cette fois-ci. Des nudes. Euh, donc j'en ai une malheureusement la plus jolie qui s'est cassée. Donc c'était un brun foncé. Donc elle s'est cassée, j'ai pas réussi à la récupérer parce qu'elle est tombée par terre, mais je suis en jouer avec. Enfin. Vous voyez un petit peu la cata. Donc, normalement, j'utilisais le brun foncé pour faire euh, vraiment le ras des cils. Là, malheureusement, je vais être obligée d'utiliser le noir. Et le noir est très, très noir. Voilà. On voit vraiment qu'il est bien, bien noir. Donc, prenez-en vraiment un minimum. Donc, vous voyez, donc, toujours, euh, j'ai le même pinceau, donc, recto verso. Sinon, prenez un autre petit pinceau. On en prend, mais vraiment pas trop. On enlève le surplus. Et on va venir travailler le ras des cils. Alors en bas j'estompe vraiment bien, je ne peux pas en avoir de trop. Voilà. Et je vais en mettre un petit peu sur le haut également, vraiment en ras des cils. venir le fondre un petit peu aussi. Là, il faut faire attention de ne pas faire redescendre la paupière. Parce que là, ça va très très vite, hein, surtout si vous avez des paupières qui ont tendance à redescendre un petit peu comme les miennes. Moi aussi, c'est pour ça que j'aime bien rattraper avec l'autre euh, euh, produit, c'est-à-dire l'eyeliner. Le, Je n'avais plus le, le terme exact. Voilà. Donc là, c'est juste pour avoir un, un petit effet fondu. Et ensuite, comme dit, j'utilise l'eyeliner. Encore une fois de Alverde, puisque j'utilise un maximum de produits de cette marque. Donc maintenant, attention, pour l'eyeliner, technique un petit peu particulière, on commence par l'arrière. On va tirer un trait sur l'arrière. Ça aussi, hein, je l'explique en long, en large et en travers dans la formation. On vient faire comme un V, pour rempli. Vous entendez peut-être mon chat en fond. C'est parce qu'elle a en ce moment, elle n'a pas de miauler. Elle voit des petites coccinelles et puis elle est toute fan. Elle veut jouer avec. Voilà, et on revient donc sur l'intérieur progressivement. On lisse bien la ligne. attention qu'il n'y ait pas de décalage sur l'arrière. Hein. Donc moi, je repasse toujours un petit peu. N'ayez pas peur de le faire plus large sur l'arrière. Surtout si vous avez l'œil qui descend un petit peu. Et moi, juste vraiment au ras des cils. Je redescends un petit peu avec l'eyeliner au ras des cils. Et là vous voyez tout de suite la différence entre les yeux Là l'œil les... a l'air plus grand Plus remonté Donc après soit on aime, soit on n'aime pas Moi j'aime bien le faire puisque c'est un petit peu euh, Mon maquillage signature à moi Donc euh, voilà Les gens ont l'habitude de me voir comme ça Donc euh... Moi j'aime bien Après euh, J'ai conscience que c'est pas un maquillage Avec l'eyeliner comme ça Qui va à tout le monde Mais moi ça fait bien Ouais ouais, presque 20 ans que je me mets de l'eyeliner puisque j'ai commencé très tôt à me maquiller même peut-être plus que 20 ans et, euh, et ça commence vraiment à être à la mode en ce moment donc c'était euh, un petit peu à l'avant-garde à l'époque c'était pas du tout à la mode de, de faire l'eyeliner comme ça Je suis désolée, hein, je parle plus trop, je vais me concentrer. Pour bon, moi, ce n'est pas évident de tenir en fait, le miroir et en même temps de travailler. Simplement, on fait la même chose de l'autre côté. En plus, vous allez toujours avoir un œil qui est plus compliqué. Moi, c'est celui-là. Là, maintenant, il faut regarder au niveau de la symétrie. moi j'aime bien tenir compte aussi de la paupière puisque moi en fait j'ai la paupière donc, qui remonte d'un coup à ce niveau là et qui redescend après comme vous pouvez le voir donc en fait j'essaie toujours de faire en sorte que mon eyeliner suive la ligne de ma paupière j'aime bien voilà je trouve que ça fait, euh, ça fait mieux tout simplement que de mettre juste un peu d'eyeliner derrière ou de faire trop épais devant enfin tout ça ensuite on peut si on veut mettre un petit peu de crayon euh, moi, j'ai tendance à avoir les yeux des fois un petit peu grands, donc j'aime bien me mettre un petit peu de crayon, euh, mais ce n'est pas une étape obligatoire du, du tout, et d'ailleurs, je ne le fais pas forcément tous les jours. Là, on va simplement tenir un petit peu la paupière inférieure, et moi, bah je passe juste dans le coin externe. Pas besoin de revenir jusqu'à jusqu l'intérieur. Alors, si vous avez tendance à avoir la peau qui pendouille un petit peu sous les yeux, avoir des poches ou quoi que ce soit, on évite de trop tirer vers le bas. Hein, parce que sinon, ça, ça tire encore un petit peu plus euh, les rides et tout ça. On a bientôt fini. Finalement, c'est très rapide. Euh, on va mettre un petit mascara. Alors moi, il y a deux mascaras que j'aime bien, que je vous conseille, qui sont pas chers du tout, encore une fois. Mascara Essence euh, Get Big Lash euh, Volume Curl Mascara. Le rouge, tout simplement. Pour moi, c'est le meilleur. Je les ai tous essayés de cette marque-là. J'aime pas les autres. J'aime que celui-là. Par contre, je l'ai laissé sécher la dernière fois. Donc, il ne marche plus trop. Et là, euh, dernière nouveauté euh, que j'ai trouvée, c'est de Trended Up aussi. Il n'est pas beaucoup plus cher. Donc, celui-là, il doit être à 2,50 euros, 3,50 dans ces eaux-là. Celui-là, il est quasi au même prix. Comme vous pouvez le voir, c'est un waterproof. Je l'ai testé au terme. Je suis restée toute une après-midi au terme. J'ai testé de mettre la tête sous l'eau. Il n'a pas bougé. J'en avais pas sous les yeux. Euh, bon, après, je ne me suis pas frottée les yeux non plus. Hein, mais de temps en temps, je, je touchais un petit peu. Il n'a pas du tout bougé. Donc vraiment impeccable. J'en suis très très contente. Donc, euh, je vais vous montrer. En tout cas, il gaine bien les cils, presque trop finalement, il est un petit peu épais. Et je vais maintenant donc appliquer le mascara, donc l'autre du coup, le non waterproof sur le bas. Alors je regarde toujours finalement vers l'avant et euh, donc je descends un petit peu la tête pour pouvoir bien accéder aux cils sans toucher astuce pour ce duo on regarde vers le bas on prend un petit miroir et on soulève on fait des zigzags vers le haut comme ça ça évite de toucher la paupière Et voilà, les yeux sont finis. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo you